Dans le noir le plus profond, mes larmes coulent lentement. On m'a laissé à l'abandon, je suis seule à présent. Vais-je pouvoir le supporter alors que mon âme est déjà meurtrie Je sens celle-ci s'envoler comme si j'avais perdu la vie. J'ai l'impression d'être une coquille vide, que tout mon cœur, mon bonheur s'est envolé comme si j'étais rongée par un acide et que tout le monde s'est arrêté de tourner. Je ne sais pas qui je suis, ni pourquoi je souffre autant. Pourquoi rester en vie alors que rien ne me retient vraiment Ma tête risque d'exploser. Tout s'embrouille en ce moment. À force de ressasser le passé, j'en oublie le présent. Que dois-je faire aujourd'hui Je ne sais plus vraiment. Mais j'espère que ma vie sera plus belle avec le temps. C'est vraiment super beau. C'est vachement poétique. Et... Euh... Enfin, en fait, c'est un peu abstrait, donc je pense que ça peut s'appliquer vraiment à, à tout le monde. Bah, Peut-être rien que le fait d'être à l'école. Enfin, comme on ne sait pas vraiment pourquoi on est là, ce qu'on va, qu va faire après, c'est un peu comme un, un peu un moment d'absence, un moment où on attend de savoir où on va. Bah, J'aimerais bien justement l'année prochaine faire une, une école d'art à Paris, parce que bah, j'aime beaucoup, beaucoup ce domaine. Et enfin, je sens que j'ai besoin de créer des choses en fait avec mes mains, j'en veux plus d'être en cours, et juste d'écrire, c'est chiant. Dans un, dans un futur proche, enfin, pour moi 25 ans c'est encore proche, je n'arrive pas trop euh, à m'imaginer mais j'arrive vachement à m'imaginer plus tard quand je serai genre euh, à la retraite. Je m'imagine souvent genre euh, dans, une, dans une maison de campagne euh, avec des animaux des gâteaux, un truc simple.